Bonjour à tous, la prochaine vidéo tardante à venir, j'ai décidé de vous faire un petit bonus sur un sujet d'actualité, le fameux pass sanitaire. Et en particulier dans cette vidéo, on va voir quelles sont les données contenues dedans, comment elles sont encodées et aussi comment elles sont authentifiées. Si vous êtes déjà vacciné contre le Covid, vous avez reçu une feuille comme celle-ci où sont indiqués vos noms, prénoms, date de naissance, le vaccin qui vous a été injecté, le nombre de doses, la date de la dernière injection et le statut de la vaccination, en cours s'il vous manque des doses ou terminé si vous avez tout fait. Et surtout, on trouve deux carrés ici et là. Celui de droite vous permet d'ajouter votre passe sanitaire dans l'application Tous Anti-Covid promue par le gouvernement. Et celui de gauche, c'est lui, le fameux passe sanitaire qui va nous intéresser. Notez que l'application ne fait rien de plus que stocker ce dessin en mémoire dans votre téléphone. Avec la feuille de papier, bah, ça marche très bien aussi. Le mot QR code vous vient sans doute à l'esprit quand j'évoque ces deux dessins. Alors c'est vrai pour celui de droite, mais celui de gauche ce n'est pas un QR code. C'est du data matrix. Alors certes, ça ressemble beaucoup au QR code, mais c'est un autre format pour encoder les données, donc soyons précis. Un code data matrix peut contenir toutes sortes de données, une chaîne de caractères, un numéro de série, etc. On en trouve sur des pièces informatiques ou des boîtes de médicaments, par exemple, et vous pouvez tout à fait en générer vous-même sur internet. D'ailleurs, je vous ai mis un lien vers un générateur dans la description. En voici un, par exemple, que j'ai fait. Et c'est comme pour un QR code, il suffit d'une simple application sur smartphone pour pouvoir le scanner. Regardez, on scanne et hop Voilà, ça donne ça. Voyons voir les données du pass sanitaire maintenant. Si on scanne le Data Matrix avec l'application, on obtient une chaîne de caractères et on remarque immédiatement les informations suivantes nom, prénom et date de naissance. Petit aparté, l'utilisation des data matrix dans les documents administratifs n'est pas nouvelle. Ça fait depuis le début des années 2000 que ça existe et cette technologie a un nom de DDOC. Elle peut être utilisée dans les avis d'imposition ou les justificatifs de domicile, etc. Une norme existe que j'ai lue et qui décrit comment ça fonctionne et notamment comment c'est authentifié. On y reviendra par la suite. Je vous mets d'ailleurs le lien vers ce document dans la description. Pour le reste des données, voici l'explication détaillée. D'abord, on a un en-tête spécifiant la version de 2 d Doc utilisée, ici la dernière, la 4, ainsi que quelques données décrivant le type de document et son utilisation. Tout est expliqué dans la norme, mais c'est pas hyper captivant, alors on passe à la suite. Chaque champ est précédé d'un numéro de ligne, démarrant à 0. Première ligne, le nom. Deuxième ligne, le prénom. Puis la date de naissance, la maladie concernée par le vaccin, la molécule injectée, le fabricant du vaccin, deux fois, je sais pas pourquoi, le nombre de doses injectées, le nombre total de doses requises, la date de la dernière injection et enfin le statut de vaccination. CO pour en cours et TE pour terminé. Ça en fait des données. Et c'est pas fini, vous avez vu le bazar qui suit C'est ça qui sert à authentifier les données. Parce que pour l'instant, vous l'avez vu, rien n'est chiffré. N'importe qui avec un scanner de data matrix peut faire ce que je viens de faire et donc lire les données. Et donc potentiellement aussi fabriquer un faux 2D doc. C'est là qu'arrive l'authentification. Pour bien comprendre comment ça marche, voyons le processus en détail. Lorsque le passe sanitaire est émis, avant sa signature numérique, il n'y a que les données qu'on a vues avant. On va calculer ce qu'on appelle une empreinte avec une fonction appelée SHA256. Elle va nous donner une chaîne de longueur fixe qui représente en quelque sorte les données. Arrive ensuite la cryptographie. Vous l'attendiez, je pense. Hein. On utilise non pas une, mais deux clés de chiffrement. L'une est dite privée, elle reste secrète, et l'autre est publique. On la distribue au tout venant. La clé privée sert à chiffrer et la clé publique à déchiffrer, et pas l'inverse. D'ailleurs, l'inverse est impossible. Je vous explique. On chiffre l'empreinte en utilisant la clé privée. On récupère le résultat qu'on ajoute à la fin de notre certificat et on encode tout ça dans un data matrix. Au moment de vérifier les données, le lecteur calcule l'empreinte des données du certificat et déchiffre l'autre empreinte, celle de la signature, avec la clé publique. Il ne reste plus qu'à comparer les deux empreintes. Si elles sont identiques, tout va bien. Sinon, c'est que le pass sanitaire est truqué. Ce système est éprouvé et assez robuste. Ben oui, même si vous modifiez vos données, vous n'avez pas la clé privée pour chiffrer votre empreinte. Et puis, les clés de déchiffrement étant publiques, n'importe qui peut concevoir sa propre application de vérification de 2D-Doc de manière totalement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être relié à Internet. Et c'est là justement que ça me pose problème. L'application de vérification proposée par le gouvernement, appelée Tous Anti -Covid, Vérif, impose d'être connecté à Internet pour le scan. Pourquoi Parce que le contrôle n'est pas fait en local par le téléphone, mais par un serveur distant. D'ailleurs, je dis « application proposée par le gouvernement », mais ça n'est pas exact. Elle a été développée par une entreprise privée, IN Group, dont l'État français est le seul actionnaire, certes, mais tout de même. Passons sur le fait que les données ne soient pas chiffrées dans le Data Matrix. Bon, ce sont des données médicales quand même. Hein. Mais là, ça veut dire que toutes les vérifications faites sur le territoire français arrivent au même endroit. Et en plus des données du Data Matrix, l'application envoie la date, l'heure et la position. Quel intérêt à faire ça alors qu'il est possible de contrôler un pass sanitaire en local, sans Internet Combien de temps sont stockées les données et qui y a accès si quelqu'un a les réponses à mes questions, euh, je les veux bien. D'ailleurs, je ne suis pas le seul inquiet. La CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, l'organisme censé veiller à la protection de données personnelles, appelle à minimiser les données lues lors du contrôle d'un pass sanitaire. Toujours pour la protection de la vie privée. Enfin, notez que contrairement à TousAntiCovid, l'application TousAntiCovid Verif n'est pas open source. Ça veut dire que le public n'a pas accès à son code source et il est plus difficile de savoir ce qu'elle fait. Ça a intrigué des spécialistes en sécurité informatique. Qui l'ont alors examiné quand même et qui ont pu dresser les quelques caractéristiques que je viens de donner. Mais ça reste un peu flou. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le pass sanitaire vous a éclairé sur son fonctionnement et ses enjeux concernant la vie privée. enjeu d'autant plus important que l'Union Européenne nous prépare son propre passe sanitaire qui arrivera sans doute dans les prochaines semaines. On se retrouve début juillet pour une nouvelle vidéo d'électronique sur un sujet qui m'est cher. Donc un petit peu de patience encore et à bientôt.